de combien de chevaux euh, 197 chevaux c'est un 2 litres 4 cylindres 197 chevaux tu vois ouais. et donc tu as plusieurs modes de conduite ouais. transport confort ici on est en confort et puis euh, on va le transport d'accord 197 chevaux 2 litres et c'est quel modèle BMW Z4 euh, De quelle année 2021. Elle est d'avril 2021. ouais. Elle a 5 mois. Et 6500 km. Tu vois, donc elle n'a pas encore euh, encore très dé débridée Tu vois Ouais. Et on va. Allez, on va attaquer un peu le sport. Hein, ça va tu vois, le moteur change de. entends le bruit du moteur Oui. Donc là, je l'ai mis en moteur sport, tu vois. Et alors, tu as les palettes ici au volant, bien sûr, pour euh, accélérer. Et freiner. freiner Pour le moteur, hein, tu, vois mmh. tu vois. Tu vois, tu sens pas les changements de vitesse. Hein non Oh. C'est quoi Monte les confortable ça tire pas trop t'as pas trop de commander non ça va accélère bien en tout cas Oui, c'est pas mal, bon, c'est moins, moins puissant qu'une électrique, hein, que tu avais essayé, la Tesla, hein, c'est ça que tu m'avais dit Oui. Pas. oui. Ouais, ça c'est encore plus rapide. Hein. Ici, elle est à. Bon, elle fait 6 secondes, 5 pour 0 à 100, je crois. Mais la Tesla c'est 4 secondes, hein, je crois. Oui. Tu vois, ils ont, ils ont fait euh, un petit bruit dans le moteur, là, tu vois Il changent la sonorité du corps, parce que si, si je la mets en confort, tu vois Elle va faire moins de bruit, là. Là, Je vais la mettre en confort. Là. En confort, et n'y rien. Se passe les, les suspensions euh, plus douces et alors ton volant en sport est plus dur, tu vois. Ça, ça durcit le volant aussi, oui. Voilà. Donc elle bouge moins aussi quand tu tournes. Ici, on est en ouais, on sent la différence. Ah, bah ben tu sens, oui. Hein? Ils aiment bien l'intérieur des portes, elle est très. En cuir comme ça, on euh, aime bien. C'est couleur, portes, ouais. couleur euh, cognac. Ça. Tu vois? Tu vois il, y a, il y a tous les joggers ici. Il y a encore plein de gens qui se sont... Fait... Tu vois c'est un vieux modèle diesel. Bon on va essayer de le dépasser hein, parce que. Oui. Parce que là, ici, là... Vous vous n'avez pas le deur mais moi je l'ai. Ah bah bon je l'ai. Ça, fait... bon, Ça sent va Ça va mon père. On va essayer de dépasser, mais... Il ça, il ça, je bon, je vais, je vais... Je vais... Que... Oui non, on va se un truc Oui <rire> C'est terrible, hein Ah, il tourne. Non. tu vois, a vais... des 15 vitesses ici. Oui Les 15 vitesses, tu vois, ici, il faut quand même regarder ça comme une flash bleue. Il faut que je fasse gaffe quand même, tu vois, aux 15 vitesses, tu vois, je dois quasiment arrêter, sinon. Ouais Ça prend le capot, hein, tu vois. Bon, je vais attendre. C'est un C'est un Oh, oh. Oui oui. c'est oh, prendre de l'air. T'as d'autres questions pour la voiture euh... pas de, Pour la technique ou quoi T'as pas de Tu vois, il y a bon, il J'ai pas le GPS. Ça, j'ai pas le GPS, mais j'ai tout. Tu vois, c'est tactile. Tu vois, j'ai j'ai tous les trucs tactiles. Ouais voilà. Et alors euh, la vitesse hein, donc la boîte de vitesse ah. automatique oui rapport oui rapport boîte ZF une des très bonnes boîtes de BM c'est la boîte BMW qui qui est vraiment très très bonne t'en es content Ici, elle change tout seul, regarde, tu vois, je suis... avec le soleil qui se couche, c'est pas mal, hein Ouais. PM oh. bien, eh bien... Tu consommes. Oh, ici, je suis plus ou moins consommer plus parce qu'on a un peu tiré dans la voiture mais sinon je suis à 8 litres 8 litres 3 en mixte ville et tout ça <rire> d'essayer j'ai oublié de te dire martin il y avait une petite euh, ici à l'avant à droite Ouais Allez Parfois Tu sens quand même les petits trous Mais enfin ça va, elle n'est pas encore trop... Elle n'est pas encore trop dure Pas trop dure, hein. tu vois, je l'ai mis ici en confort Tu vois Je l'ai mis en confort Tu vois, ici est ouais. en confort Ici on est Potable, tu vois, il renforce les... Partie latérale pour la rigidité de la coque, et donc euh, c'est une voiture voilà. qui, qui est plus rigide. Hein? Et alors, tu as aussi euh, par rapport à une voiture normale, comme ils ont renforcé dans les portes, pour, parce que tu n'as pas de toit, si tu, tu vois? donc tu n'as pas la, la rigidité de la voiture par le toit. Donc, ils il renforcent les parties ici des portes, et donc ça fait que ça. A du poids en plus aussi, tu vois, ça pèse plus lourd, hein. tu vois, une décapotable en général pèse, en général 200 kg en plus, que le modèle, 150-200 kg en plus que le modèle classique, parce qu'ils doivent renforcer avec toutes des parties latérales, Et en plus, sur les pavés... Euh... Ah ouais, ça, écoute, ça j'évite, hein, parce que les pavés, euh, c'est des gens de 18 pouces, et donc dans les pavés, euh, ça bouge. Hein. C'est pas qu'il y a peau, hein. Oui. Ça, il faut un 4x4, ou une de oui. des voitures plus hautes, mais... Ouais, dans ouais. les pavés. Et euh, pas ça. C'est pas gay. Hein. Tu vois, ici, les 4 vitesses, chaque fois, je suis prudent, hein, parce que sinon... Continue. Si bang, tu vois comme ça bang. tu vois ouais. ça claque hein, ça claque, ça... Peu, hein. décapotable euh, La décapotable ça, tu vois, -dessus, tu vois. Ça, hein. moi je l'utilise beaucoup tu sais quand il fait comme ça tu vois j'adore rouler le soir en décapotable comme ça t'as pas trop de soleil et ça c'est gay parce que tu degrés mais t'as pas froid, hein. tu mets le chauffage à 20 degrés Non, c'est vrai Et on t'a coucher de soleil ah, moi j'adore Par contre, euh, tu vois si tu roules et là-bas quand je vois les nuages tu vois à mon avis euh, ça pourrait pleuvoir voir dans... demain ou quoi Si toi tu roules sur l'autoroute et que tu dois euh, déca... s'il pleut par exemple que tu dois recapoter tu sais le faire jusqu'à 50 km heure mais si tu es sur l'autoroute à 120 km heure tu sais plus capoter donc tu sois tout la pluie sur toi tu vois Et tu dois t'arrêter alors ça t'es jamais arrivé hein, encore oui, Oui. oui! oui. oui. Non, ce qui est sûr, c'est c'est pas évident pour sortir. Oh, petit tour en des mois de 4 J'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.